Bonjour à vous tous, hein, bonsoir plutôt. Euh, voilà, donc Frédéric Boisseau, Charb, Tignous, Georges Wolinski, Honoré, Cabu, Bernard Maris, Elsa Kayat, Mustafa Ourad, Franck Brinsolaro, Michel Renaud, Ahmed Mirabet. Mirabe. Le 7 janvier 2015, hein, ces, ces 12 personnes ont été assassinées dans des conditions atroces au DIRUAPER, au au, dans la salle de rédaction de, de Charlie Hebdo. C'est un événement qui a bouleversé euh, la vie politique, la vie médiatique, qui, a fait nous, qui doit nous faire réfléchir aussi encore aujourd'hui euh, sur, sur la question de la liberté d'expression. Et, euh, et donc, du coup, ce soir, on est là à la fois pour rendre hommage à tous ces gens qui sont, euh, qui sont morts en exerçant euh, leur métier, leur art, hein, en étant là simplement, euh, et en même temps qui doit nous faire réfléchir aussi à l'avenir hein, et, euh, et aux conditions dans lesquelles s'exerce cette liberté d'expression. Donc, on va, la soirée va se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, on va avoir un certain nombre d'interventions de nos invités euh, qui sont là, donc euh, Sophia Aram, euh, qui, est, euh, qui est humoriste, chroniqueuse sur France Inter, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, Marie Cabrette, DRH de, de Charlie Hebdo, et Xavier Gorce, dessinateur. Euh, donc, et on va avoir un certain nombre d'interventions de gens qui sont dans la salle, etc. Les dessinateurs, s'ils le veulent, peuvent s'exprimer sur le panneau qui, euh, qui est là. Et l'ensemble, l'intégrale de cette de cette soirée sera euh, mise en ligne euh, le 7 janvier à l'occasion, donc, de de, de, de, de, de en guise d'hommage en fait aux, aux gens qui ont été euh, assassinés. Voilà. Euh, ben, Fabien, je te passe la parole. Merci Caroline, merci à vous toutes et, et tous d'être présents. Je voudrais vous présenter, euh, pour commencer, mes meilleurs voeux de santé et de bonheur, puisque c'est l'heure. Euh, nous sommes dans les premiers jours de l'année 2022 et à quelques jours euh, anniversaire de ce terrible attentat, de ces trois jours euh, sanglants qui ont endeuillé euh, la France et de cet euh, attentat contre Charlie Hebdo, au cours duquel 12 hommes et femmes ont perdu la vie. C'était des dessinateurs, Cabu, Charb, Honoré, Tinius, Volinski, la psychanalyste Elsa Caillot, l'économiste Bernard Maris, le correcteur Mustafa Ourad, et puis ceux qui étaient aussi liés à Charlie, le policier Franck Brinsolaro, qui était chargé de la protection de Charme, Michel Renault, qui était à la conférence de rédaction ce jour-là, Frédéric Boisseau, chargé de la maintenance du bâtiment, et le gardien de la paix, Ahmed Merabé, tué lui aussi lors de cet attentat. Nous avons décidé, au cours d'échanges que nous avons eus ensemble, avec Marika, avec d'autres, de construire cette soirée pour pouvoir rendre hommage à ceux qui sont morts dans cet attentat islamiste contre Charlie Hebdo, contre un journal, contre la presse, contre la liberté d'expression, leur rendre hommage ce soir et en même temps rendre hommage à toutes celles et ceux qui, par leur coup de crayon, leur coups de pinceau, expriment, font vivre des idées, créent, comme tous ces tableaux, ces œuvres d'art que nous venons de, de visiter ici et exposer dans le cadre de cette exposition libre comme l'art euh, que nous pouvons visiter actuellement euh, et qui euh, rassemble l'ensemble des artistes qui, euh, au cours du siècle dernier, ont pu partager des œuvres et des combats avec le Parti communiste français. Douze hommes et femmes qui ont été assassinés ce 7 janvier 2015 à 11h30 par les frères Kouachi, auteur de cet attentat terroriste islamiste au nom d'Al-Qaïda qui revendiquera cet acte barbare. C'est l'attentat le plus meurtrier de ce mois de janvier, de ces trois jours sanglants. L'émotion est immense en France et dans le monde. 44 chefs d'État participeront à une marche républicaine le 11 janvier et 4 millions de Français défileront dans toute la France. Douze hommes et femmes morts pour avoir dessiné, créé, pensé, morts pour leurs idées, des idées qu'ils aimaient partager avec passion, avec humour, morts pour avoir défendu aussi des principes chers à notre République, notre République laïque, la nôtre, celle issue de la Révolution française, celle confortée par différentes lois dans notre pays dont celle de 1905 de séparation de l'église et de l'état et qui ouvre le droit au blasphème celle sur la liberté d'expression la liberté de la presse de 1881 celle aussi de 1993, la loi guesso qui protège chaque citoyen contre toute forme de discrimination contre le racisme et l'antisémitisme ces hommes et ces femmes étaient éperdument attachés aux valeurs universalistes de notre pays et de notre République. des valeurs de justice, de liberté, de fraternité, d'égalité, défendues par Voltaire et Rousseau, défendues par la Commune de Paris, défendues aussi par ces résistants, dont euh, certains euh, figurent sur les tableaux que nous venons de voir, comme Daniel Casanova, et tous ces anonymes qui, pendant la résistance, ont risqué leur vie, ont perdu leur vie pour que nous puissions vivre libres dans notre République. L'attentat islamiste contre Charlie Hebdo est un attentat contre ce que nous avons de plus cher. La liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de croire ou de ne pas croire. C'est un attentat contre notre patrimoine commun, la culture. La culture a toujours été la cible des fanatiques, des organisations terroristes toujours. Mais la culture, justement, c'est notre meilleure arme, notre meilleure réponse à la barbarie, à l'ignorance, à l'obscurantisme. En France, cette culture, elle a une histoire forte, enracinée, enracinée par des artistes, des créateurs, des plasticiens, des dessinateurs, qui nous font rire, pleurer, nous énervent, qui nous font vibrer, qui nous font aimer la vie et la lutte, et qui nous font aimer aussi la lutte et la vie. Cette exposition que nous venons de voir est révélatrice du rôle de l'art et de la création dans les grands combats émancipateurs de notre pays et du mouvement ouvrier. Picasso, Duchamp, Fernand Léger, Giacometti, Ladislas Kino, Paul Éluard, André Fougeron. Tous ces artistes que nous venons de voir à l'instant côtoient aussi Charbe et Tinius qui sont exposés et on aurait pu aussi trouver Volinsky, Cabu, Tinius, Honoré. D'un coup de crayon, d'un coup de pinceau, il touchait tous les cœurs et il disait beaucoup de choses. Au Parti communiste français, et c'est pour ça que nous avons voulu leur rendre hommage, dans toute notre histoire, nous avons toujours voulu mettre l'art au cœur de nos combats pour l'émancipation humaine. Et à chaque fois, nous avons travaillé, discuté avec des artistes et des créateurs, y compris pour se faire engueuler, y compris pour se faire critiquer. Et ça allait dans les deux sens. Et c'était extrêmement enrichissant pour l'un comme pour l'autre. Nous avons toujours accepté cette relation. La création, l'art et la culture, pour nous, ne sont pas un supplément d'âme. Comme le disait Ladislas Kijno, il disait, Il ne suffit pas de donner un toit et du pain aux hommes, il faut mettre du gauguin dans les assiettes et du rimbaud dans les verres. C'est toujours vrai. Et il faut mettre aussi du charbe, du volinski, du Tinius, du Honoré, du Cabu dans les verres et les assiettes aujourd'hui, car les temps sont durs. Les temps sont très durs. Les temps sont durs car il nous faut défendre plus que jamais notre liberté d'expression si chère à notre pays, si originale chez nous. Notre droit au blasphème, notre droit à critiquer et même injurier une religion, c'est un droit unique dans notre pays, ici, unique en Europe issu de la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Nous, nous devons défendre ce droit, ce bien commun, précieux. Nous devons aussi défendre tous les principes, et y compris le droit à l'égalité de chaque être humain, de ne pas être discriminé, de chaque homme et de chaque femme qui pourrait faire l'objet d'insultes racistes ou xénophobes. Ces droits vivent ensemble dans notre pays. La loi de laïcité de 1905, la loi de liberté d'expression de 1881 et la loi Guesso contre le racisme. Ces lois coexistent dans notre pays et elles s'additionnent. Elles font notre force. La liberté d'expression, la laïcité, la lutte pour l'égalité des droits entre chaque citoyen n'ont pas besoin qu'on y ajoute à chaque fois un adjectif, un adverbe, un pronom pour qu'on les défende. Nous devons les défendre tous ensemble, ces droits. Il n'y a pas de « mais » à ajouter, sinon c'est les restreindre. Il n'y a pas à souffrir d'insultes, d'islamophobie quand un dessinateur se moque de l'islam, ni d'antisémitisme quand il croque. Le judaïsme, les dessinateurs qui ont été assassinés ce 7 janvier 2015 étaient des hommes de progrès, des hommes libres, amoureux de l'être humain. Ils ont été tués pour cela, par une organisation terroriste islamiste qui nie l'être humain, la liberté, l'égalité et les droits des femmes. Cet hommage qui nous réunit ce soir... A vocation aussi de dire et de rappeler, ne cédons jamais à leurs attaques. Ne leur cédons pas un pouce de terrain. Résistons, résistons et combattons-les. Je formule le vœu que Charlie Hebdo continue de vivre pour leur montrer qu'ils n'ont pas gagné. Je formule le vœu que l'on continue de rire et que l'on continue de caricaturer sans contrainte. Et je formule le vœu que nous n'oublions jamais nos amis, nos camarades, nos frères, et nous témoignerons toujours notre reconnaissance à leur égard. Et je le fais en concluant mon propos avec cette phrase de Paul Éluard qui disait « La douceur d'être en vie et la douceur de savoir que nos frères sont morts pour que nous puissions vivre libres. Marika va maintenant prendre la parole pour nous parler de, de Charb, Charb le dessinateur, Charb le directeur de rédaction de Charlie Hebdo, mais Charb aussi l'ami, l'amoureux, l'idéaliste. Voilà. Merci, cher Fabien, chers amis, je me réjouis vraiment, vraiment d'être avec vous, d'être avec vous et, et d'être avec vous ce soir pour Charles et pour tous ceux qui nous manquent, bien évidemment, ceux à qui nous aurions tant aimé ne pas rendre hommage, à Moustapha Ourad, correcteur aussi discret qu'érudit, passionné de littérature, Rimbaud, Nietzsche, Dostoyevski, ou bien encore Albert Kosry qu'il affectionnait particulièrement à Elsa Kayat psychiatre et psychanalyste seule femme assassinée en ce jour funeste qui luttait je la cite contre tout ce qui entrave et rend malheureux vaste programme à Bernard Maris oncle Bernard économiste écrivain moi à la lecture de ses chroniques je me disais l'économie c'est comme la mécanique de voiture on pense que l'on n'y comprendra jamais rien et on devient très heureux en le lisant quand on s'apercevait du contraire. à Honoré, discret lui aussi, qui rangeait ses si beaux dessins en noir et blanc, dans des boîtes à chaussures, un homme délicat et attentionné, un autodidacte, qui avait suivi au pied de la lettre les conseils donnés par Sampé, travailler, travailler, travailler. A farouche défenseur du droit au blasphème, le coloriste de la bande, qui ne pouvait pas refuser une sollicitation de dessin généreux décidément. Acabu, bienveillant et exigeant, jamais avare de conseils, de nombreux dessinateurs lui doivent beaucoup. Ce génial et inlaissable créateur savait dessiner le crayon dans sa poche, une technique rare et bien utile pour le reportage dessiné dans lequel il excellait. Avolinsky, journaliste, dessinateur de presse, auteur de bandes dessinées, scénariste, film, théâtre, rédacteur en chef de Charlie mensuel et un chercheur aussi, qui aura parcouru des kilomètres partout dans le monde pour découvrir de nouveaux talents. Et aussi, et aussi, l'auteur d'un magnifique slogan de la fête de l'Humain, Rien n'est trop beau pour la classe ouvrière. Je veux, permettez-moi, avoir une pensée pour Marise Wolenski, qui nous a quittés il y a quelques jours. Marise, l'élégance, Marise, le courage, Marise, la ténacité, écrivaine, journaliste, elle aussi, qui se sera battue et qui est partie sans obtenir de réponse sur la mise en œuvre de la future maison du dessin de presse, Monsieur le Président Emmanuel Macron, Madame la Ministre de la culture. Roselyne Bachelot, c'est quand vous voulez. Et enfin, à charme. Je pourrais vous en parler pendant des heures, vous parler de celui qui est ma force depuis si longtemps. charme qui m'a donné le goût de l'écriture, de la chronique politique, ce que je fais désormais dans Clara magazine Femmes solidaires pour rendre lisible la complexité de l'information et ce que je fais de temps en temps dans la revue universaliste de la LICRA, DDD, DDV. Pardon. Vous dire, comme l'a écrit Denise, sa maman, que Charme n'a jamais voulu être un héros. Dessiner était sa passion longue durée, tout comme l'actualité. Et comme je ne peux pas énumérer ici tous ses engagements politiques, je vais vous en proposer quelques-uns dans un diaporama je préviens, il sera forcément incomplet tant les engagements de Charme étaient nombreux et un petit merci à Aurélie Roux pour son aide. Je veux vous dire que la famille politique de Charbes était à gauche toute, laïque, féministe, dans une vision universaliste qui dit qu'en termes de liberté, ce qui se gagne ici doit l'être partout dans le monde. Et si Charles n'a jamais pris de carte à aucun parti, il y a tout de même une affiche qu'il a créée qui le situe clairement. Fabien s'en souvient très certainement, en tout cas du slogan, « Je vote communiste et je t'emmerde. » Quelque... oui. Quelques semaines avant le 7 janvier, Charles m'avait dit, un poil dépité, je passe la moitié du temps à faire Charlie, l'autre moitié à expliquer pourquoi je le fais, à me justifier. Et bien moi, je vais encore rajouter une moitié de temps, je sais, ça ça colle pas, mais n'empêche qu'il y avait encore une autre moitié de temps où Charles défendait les piliers de notre démocratie, dont la laïcité sans adjectif et la liberté d'expression sans « oui mais. Or, depuis quelques années, sur ces combats majeurs, Charles s'est senti lâché. Oui, il enrageait de voir que pour gratouiller quelques points dans les sondages ou pour faire remonter une cote de popularité en Berne, certains avaient abandonné ces combats majeurs et pour ce faire, avaient usé de bien piètres raccourcis intellectuels, voire de mensonges. Charles, lui, n'a jamais varié. Il considérait toute personne comme citoyenne d'abord et avant tout, capable de débattre, capable de comprendre le second degré, capable de rire. Je vous ai dit que je transmettais la mémoire de charme. En réalité, depuis sept ans, je me bats pour pouvoir le faire, tant les oppositions encore aujourd'hui sont vives et parfois acharnées. Je ne m'étends pas parce que nous allons échanger ensemble dans quelques instants. Je vais conclure, je vais conclure et je tiens à vous dire que charme était subtil, Charbe était fin, Charbe était drôle et vraiment drôle. Mes derniers mots. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. Je ne suis pas l'auteur de cette phrase, je l'ai empruntée à Albert Londres, je la fais mienne ce soir, pour eux, et à tous les journalistes dans le monde, morts pour la liberté d'expression, morts pour la liberté d'informer. Et donc le petit film Je pense qu'on qu ne profite pas assez du, du bonheur qu'on a. qui est mis à la disposition de tous en France, n'est pas assez utilisé par ceux qui auraient les moyens de, le, de s'en servir. Et euh, c'est dommage. Il a, je vois un très gros gâchis là-dedans. Et quand les gens disent « Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire ce qu'on disait hier », si, on peut le dire, mais simplement on ne le dit pas, c'est tout. Et donc, euh, à charge pour eux de le dire. Et les gens qui passent leur temps à dire « Mais euh, avant, on pouvait dire plein de trucs », mais qu'ils le disent, qui disent ce qu'ils ont envie de dire, sans, sans, sans crainte, parce qu'il n'y a vraiment pas de crainte à avoir. Et si ça crée une polémique, et ben ça créera une polémique, il faut l'assumer aussi. Et euh, on est dans un pays de, de libre expression, et si quelqu'un dit une grosse connerie, et, ben, et qu'il se fait tomber dessus, et ben tant pis, enfin, ou tant mieux pour le débat. Mais euh, on a le droit de dire certaines choses, euh, euh, même beaucoup de choses. Enfin, je ne connais pas beaucoup d'autres pays où on peut dire autant de choses. Il y a certains pays où le blasphème est interdit, quoi. même des pays européens, où c'est limité. Donc, euh Donc Charb, les dessins, Charb, c'est ce, ce qu'il ce, ce qui vient, ce qui vient de dire. Et Charb, à nouveau, ses écrits que vont encore nous lire Paul et, Paul et Léna, ainsi qu'un texte de Bernard Maris, économiste. Charb extrait petit traité d'intolérance, mort aux théoriciens du rire. Ils sont nombreux, les philosophes de bistrot et les penseurs de fin de repas, qui, autour d'une conversation, lâchent, on peut rire de tout. Malheureusement, la plupart du temps, cette sentence parfaitement imbécile se termine pas par un point, mais par une virgule. On peut rire de tout, mais déjà qu'une bannière souffle euh, bou euh, bouffie de suffisance nous autorise à rire de tout, c'est insupportable. J'ai besoin de ta bénédiction pour rire de son, de son nom. J'ai envie de rire, mais non j'ai envie de rire de ce que je veux, quand je veux. Non seulement tu m'accordes une liberté que je suis capable de prendre tout seul, mais en plus, il faut qu'une liberté, j'en sois capable sans avoir quelque chose contre toi. Le censeur pense lui-même faire preuve d'humour, délirante en reprenant la phrase qu'il attribue à des proches. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. L'humoriste des proches souffre du même problème que l'humoriste Jésus, il est mort. De leur vivant, ces deux rigolos ont fait marrer des salles entières. Une fois disparus, des tristes cons se sont mis à répéter en boucle des extraits, des extraits pardon, de leur sketch sans qu'ils qu les prennent pour des commandements divins. Alors qu'ils les prennent pour des commandements divins. Évidemment, celui qui rit de tout, mais... Rit de tout, des gens qui ont une verrue sur le nez, c'est vraiment trop dégueulasse de se rabaisser à ce genre de, de bassesse. Un rapide coup d'œil vous permettra de remarquer que Descartes a de l'humour, a lui-même un énorme bouton sur le nez. Si ce n'est pas le cas, menez l'enquête. Votre mère, votre chien, votre fils ou même votre grand-mère a, a un bouton sur la truffe. Votre interlocuteur aura, aura la même réaction si vous riez de son chien qui est cancéreux, mongolien ou socialiste. Le rire, c'est comme le cul. Il y a toujours un curé autoproclamé pour vous imposer ses propres limites. L'amour, dans le zizi, oui, mais pas dans le cul. Je crois que vous serez d'accord, il faut lâcher une enclume sur le pied de ces théoriciens du rire en gardant son sérieux. Amen. Bernard Maris, extrait de son livre « Souriez, vous êtes français. » Bonjour, chers assistés, chers frileux qui recherchaient le soleil. Les salariés français seraient des frileux, mais pas du tout. Les salariés français sont plutôt moins frileux que les autres. Lorsque la SOFRE leur pose la question de la mondialisation, que répondent-ils d'après vous Protectionnisme Barrière Retour à l'autarcie de l'immigration et madame à la maison pour libérer des emplois pas du tout les français sont conscients de la supériorité de leur modèle social et aimeraient bien qu'un modèle social universel soit imposé à toutes les entreprises du monde mais la première mesure qu'ils réclament c'est le développement de produits nouveaux d'avancer dans l'innovation la deuxième mesure c'est la formation la qualité du travail la performance et juste après mais c'est la même chose au fond ils disent il faut se battre avec notre productivité. Chapeau. Ça, c'est vraiment courageux, car les Français sont déjà très productifs. Les cadences infernales, les Français connaissent. D'abord, ils travaillent globalement plus que les Allemands et les Anglais. Et puis, ils n'arrêtent pas de travailler. Dans les transports, le week-end chez eux. La France, ce n'est plus la fin du travail. C'est le travail sans fin. Et ce qui ajoute, à leur incroyable productivité et à leur goût du travail, c'est leur goût du bricolage. Pour être tout à fait honnête, ils partagent cette passion avec leurs voisins allemands. Eux aussi, de bons bricoleurs. Le salarié bricole, aide les voisins, répare chez les enfants ou chez les parents. Toujours un tournevis à la main. Et puis, le salarié français, vraiment brave pomme, réclame des baisses de cotisations pour les, fr... pour les patrons. Il est gentil. Ce n'est pas pour lui, c'est pour les patrons. Il a tellement entendu les patrons français réclamer des baisses de cotisations sociales, cette chanson qui vous casse les oreilles chaque fois qu'un patron ouvre la bouche, qu'il s'y est mis, lui aussi. Baisse des cotisations sociales pour baisser le coût du travail. Ah, le brave petit soldat de guerre économique. Vous allez voir qu'il va réclamer des baisses de salaire. On n'y est pas encore mais il va bêler avec les chèvres que les Français n'ont pas le goût de l'entreprise, le goût d'entreprendre. Mais si vous regardez l'ADN de l'entrepreneur, la moitié des entrepreneurs sont d'anciens salariés, plus de 60%. Les autres sont des fils à papa et quelques-uns, rarissimes, sont des génies à la Bill Gates. Vive les salariés français Charbes, petit traité d'intolérance, mort aux batailles d'experts. Vous dînez avec des amis, l'ambiance est plutôt bonne, le vin coule à flot et les conversations vont bon train. Tous les sujets y passent, de l'histoire de cul de machin, de la promotion scandaleuse de trucs, et de l'augmentation mammaire de bidule Mais si, elle fait du bonnet comment ça j'aurais pu confondre avec le point? Bref, vous voyez le genre. Il y en a bien un hein, dans un coin, qui essaye d'orienter le débat sur la future constitution européenne, mais les autres réussissent rapidement à le faire taire. Il est triste, on lui porte un toast, on lui engouffre une tartine de foie gras dans la bouche, il remballe ses théories sur le prochain référendum pour vider son verre et mastiquer son pain. Et entre deux éclats de rire, on évoque le, les nouveaux ma, les, de nouveau les mamelles de bidule. Du bonnet G, je vous jure, c'est trop beau pour durer. Alors qu'on était arrivé au sein de Samantha Fox, vous vous souvenez Un convive en profite pour amener la conversation sur le terrain musical. Et merde Bon, ça commence gentiment, deux abrutis se disputent à propos du mérite respectif du rap et du punk. Peu à peu, le reste de la tablée prend part à ce qui est en train de devenir une vraie bataille, une vraie engueulade. Chacun défend son genre musical préféré en descendant tous les autres. Et quand deux rigolos sont d'accord pour, que, pour dire que la pop c'est cool il s'étripe avec un couteau de fromage pour dire parce que le premier est fan de Franck Ferdinand et le second de Muse. Je vous épargne les noms des groupes confidentiels les détails les plus pointus sur leur façon de jouer de la basse vous ne considérez pas la musique comme une religion, vous ne partez pas de la bataille qui doit miner et déterminer si on doit prier Dieu, le dieu de la groove ou le prophète du funky vous vous faites chier, la soirée est foutue votre dernière tentative pour défendre l'atmosphère, c'est affirmer le que le meilleur c'est Jodassin. Un bide Vous passez à un, pour un gros con ringard, on vous ignore définitivement, même personne ne veut se fâcher avec vous. Je vous crois, vous serez d'accord, afin de libérer le monde de ces groupies invertébrés. il faut leur crever les tympans avec des écuilles à tricoter. Amen. L'attentat du 7 janvier 2015 euh, et des deux jours qui ont suivi, les, les 8 et 9 janvier, a eu des, des conséquences parfois euh, assez, assez euh, incroyables. En l'occurrence, euh, Berivan, Berivan Firat, du Mouvement des femmes kurdes, va nous raconter euh, comment euh, de, de, de, des jeunes, en fait, euh, après ces attentats, euh, sont allés combattre sur place Daesh. Voilà. Merci. Euh je ne connais pas ces douze immortels qui, ont, qui se sont envolés après les attaques de Charlie Hebdo. Je ne suis même pas française à 100 mais les attentats de Charlie Hebdo ont chamboulé ma vie de mère à jamais, puisque mon garçon tout juste âgé de 18 ans qui avait déjà été meurtri par l'assassinat le 9 janvier 2013 de trois femmes kurdes qu'il connaissait particulièrement, a été blessé à jamais par l'attentat de Charlie Hebdo, que de plus, Charb avait écrit un texte à peine trois mois avant les événements en disant les Kurdes défendent l'humanité. Donc, quand il a entendu les attaques de Charlie Hebdo. Il m'a ressorti le texte que j'ai dans les mains. Je ne veux pas vous lire, mais je vais simplement peut-être vous rappeler le titre. Je suis un peu émue, je suis désolée. Les Kurdes nous défendent. C'est du 22 octobre 2014 sur l'humanité. Et Charles disait qu'il ne connaissait pas les Kurdes, pas un mot de Kurdes. Il n'avait... Aucune connaissance de la culture kurde, mais qu'aujourd'hui il était kurde parce que les Kurdes étaient au devant de la scène pour combattre les djihadistes, pour combattre les obscurantistes, ceux qui ont attaqué justement Charlie Hebdo, ceux qui ont attaqué par la suite euh, le Bataclan, ceux qui ont attaqué Nice et ailleurs dans le monde. Mon fils et d'autres, d'autres sont partis, des français, des franco, le mien était franco-kurde, d'autres étaient... Euh, français-français, d'autres étaient euh, maghrébins-français, sont partis pour combattre les obscurantistes parce qu'on parle d'un côté, on parle de ceux qui sont partis du côté de l'obscurantisme, mais on ne parle pas de ces quelques jeunes, de ces quelques personnes qui sont partis combattre pour sauver l'honneur de la France, pour sauver euh, l'esprit de la France des Lumières. Donc, en ce jour où on rend hommage à Charlie Hebdo, à ces douze immortels. Je voudrais aussi qu'on rende un hommage à ces trois femmes kurdes, Sakine, Jansus, Fidandoan, Leila Shailamez, tuées juste deux ans avant, à deux jours près, et euh, rendre hommage euh, notamment à mon fils, Kemal Serhat Nicolas Akiole qui est parti, qui a décidé de rejoindre la lutte contre les djihadistes, le jour de l'attentat de Charlie Hebdo. Donc, euh, euh, la lutte euh, de nos jeunes, la lutte contre l'obscurantisme, on, on se doit de le continuer. Mais aussi, là, j'ai un tout petit appel à faire pour qu'on arrête de criminaliser, nous, les Kurdes, pour qu'on arrête de nous pourchasser. Eh bien, il est temps que nos intellectuels, nos journalistes puissent dire... Que le mouvement de libération des Kurdes n'est pas une organisation terroriste. Les Kurdes luttent contre le terrorisme, luttent contre les obscurantistes. Donc soutenez le peuple kurde et soutenez la liberté d'expression car une fois que la liberté d'expression s'enfuit, il ne reste que l'obscurité. Merci. Après ce témoignage, Sophia, je vais vous donner la parole. Je suis désolée, c'est très... Voilà, Sophia a préparé un petit texte pour, pour cette soirée. Si c'est le meilleur lancement que j'ai je... <rire> <rire> Allez. Euh, alors, vous expliquez un peu la, la proximité entre France Inter et, et Charlie Hebdo. Alors, elle était liée à Bernard Maris, d'abord, qui euh, débattait tous les vendredis... Euh, avec Dominique Seux, euh, Véronique Brachet, la femme de Cabu, qui était responsable de la communication de Radio France, euh, Philippe Val, qui a dirigé France Inter euh, pendant quelques années. Et pour ma part, T-News et Charb euh, m'appelaient régulièrement pour euh, me demander des services. Alors, euh, j'avais prêté ma voix pour les pandas, le dessin animé de T-News. Il m'avait euh, donné euh, comme rôle un panda au gros cul, et j'étais ravie, j'étais même flattée. Charbe lui, me demandait euh, des contributions pour les numéros anniversaires de Charlie, ce qui m'arrivait de temps en temps. Euh, on avait échangé avec Charbe au moment où euh, on écrivait, euh, avec euh, Benoît qui est ici, euh, le spectacle euh, qui s'intitulait « Crise de foi » et on avait parlé de mon choix de retirer tous les symboles religieux du spectacle. Je lui avais expliqué que moi, je pouvais parler de Dieu sans préciser Allah, euh, sans, euh, je pouvais parler de religion, euh, euh, je pouvais parler des textes, sans parler de Torah spécifiquement, sans parler de Bible, sans parler de Coran. L'idée pour moi, c'était de, de me protéger, tout en disant ce que j'avais à dire des religions, que j'ai personnellement toujours considérées comme de la merde. Enfin... Peut-être pas toujours, mais en tout cas à partir de 7 ans. Voilà, bon, ça date. Euh, charme m'avait expliqué qu'un dessinateur, et je pense que Xavier euh, dira la même chose, euh, ne peut pas euh, se passer des symboles. Comment est-ce qu'on peut caricaturer une religion euh, sans croix, sans mec, sans mur des lamentations, etc. Enfin, c'est pas possible. À la fin de la discussion avec charme je me suis dit que je n'avais définitivement pas son courage ni celui de ses camarades. À cette seule différence, nous partageons l'essentiel, qui, je crois, tourne autour, et on en a parlé ce soir, du blasphème. Je mets des guillemets à blasphème, parce que pour moi, ça n'existe pas non plus. Mais bon, bref. Pour nous, c'était la pierre angulaire de la liberté d'expression, celle qui tient tout l'édifice et sans lequel il n'y a pas de liberté d'expression, n'en déplaise à tous les cons. Alors, l'idée, dans le spectacle dont j'ai parlé, mais que j'abordais dans les autres aussi, c'était de s'adresser, en tout cas ce, dans ce spectacle, de s'adresser directement aux croyants qui étaient présents dans la salle, hein, ça arrivait parfois, et je commençais par les rassurer parce que c'est vrai, ils sont un petit peu fragiles, il faut les rassurer, les croyants. Alors je leur disais, s'il y a des croyants dans la salle, détendez-vous, relax, vous ne craignez rien, tout va bien se passer parce que je suis athée. Les athées partent rarement en croisade. Ils sont rarement armés, à la différence de certains croyants. Nous, on a rarement une Kalachnikov dans une main et un portrait de Galilée dans l'autre. On demande rarement aux gens de répéter après nous, par exemple, « répéter que la Terre est ronde ». Ça, ça ne nous arrive jamais. Ça, on ne le fait pas. On ne leur demande pas non plus de dire que 2 plus 2 égale 4. Ça, on ne le fait pas non plus. Et on ne leur dit pas non plus que Darwin avait raison. Et on ne leur demande pas non plus de se prosterner devant la classification périodique des éléments. En revanche, euh, si les croyants et les athées veulent continuer à vivre ensemble, il va falloir se mettre d'accord sur une chose. C'est le droit au blasphème. Comment euh, vous dire pour qu'on se comprenne bien et une bonne fois pour toutes Le droit au blasphème, c'est sacré. Je pense que là, on est dans le champ lexical. Hein, je pense que s'il y a des croyants... Je ne sais pas, hein, peut-être ici aussi, il y en a un. Hein, je, je, voilà, je veux que tout le monde soit d'accord. Et sans droit au blasphème, il n'y a pas de liberté d'expression. Parce que s'il suffisait que quelqu'un, quelque part, croit en quelque chose pour en interdire la contradiction, il n'y aurait plus de contradiction possible. Parce que tout le monde croit en quelque chose. Mais bien sûr, que ce soit en Dieu ou dans le marché, les lendemains qui chantent, le socialisme, le communisme, je crois qu'il y en a ici, la jeunesse, la politique, le thé vert, le chou frisé, tout le monde croit en quelque chose. Même Didier Raoult croit en lui. Et puis sans droit au blasphème, qui pourrait leur dire, euh, pour le Père Noël, euh, la petite souris, la pomme, le serpent Noé, le buisson ardent, euh, l'ange Gabriel, le prophète, qui hein bah, Personne. Il faut absolument qu'on se mette d'accord maintenant. Surtout quand on sait que l'humanité a mis près de 4 millénaires pour passer du polythéisme au monothéisme. Et qu'on n'est pas à l'abri, que ça nous prenne autant de temps pour arriver au zérothéisme. Alors, en attendant en attendant ce jour béni des dieux et du chou frisé, il va bien falloir trouver une solution pour continuer à vivre ensemble. Alors, si vous êtes croyant et que bon, le blasphème vous agace, vous blesse ou vous attriste, prenez sur vous. Si deux, trois vannes sur la polygamie du prophète, l'insémination artificielle de la Vierge ou l'improbable retour du Messie vous les gratte. Et eh bien faites comme Jésus. Ne baissez pas les bras respirez un bon coup et allez passer vos nerfs en continuant de vous raccourcir le prépuce ou en allant noyer vos aigreurs dans le vin de messe. Et puis, si ça ne passe vraiment pas, pensez aux efforts que font les athées depuis des siècles hein, pour éviter d'exorciser les croyants à coups de fossiles, de dinosaures, lorsque certains d'entre eux prétendent que Dieu a créé le monde en une semaine, il y a de ça 6500 ans. Parce que nous aussi, hein, en tant qu'athées, il faut savoir que leur croyance nous irrite. Mais nous, est-ce qu'on leur demande euh, d'essayer de, euh, de revenir à la raison à coup de, de pétitions, euh, de fatwas, de kalachnikov Non Bien sûr, on ne le fait pas. Alors là, j'essaye de tourner ma page, parce qu'elle est un peu collée, j'ai qu'une main gauche et que je suis pas gauchère, merci Fabien. Alors, on a définitivement, nous les athées, accepté que leur droit de prier était un droit inaliénable. Ne nous remerciez pas, hein, on a beau être athées, ça ne nous empêche pas d'être charitables. Alors, que les choses soient claires, les croyants ont le droit de galéger. Ils ont le droit. Ils ont le droit de galéger en rond, de galéger à quatre pattes, de galéger les bras en l'air, de galéger autant qu'ils veulent. Mais nous, en tant qu'athées, on a le droit de leur rappeler qu'ils galègent. Parce que leur liberté de prier est le pendant de notre liberté de penser. Merci. Bravo. Pour commencer la, cette, cette table ronde derrière, j'aurais envie de vous poser à chacun d'entre vous la question. On est sept ans après l'attentat. Euh, tu parlais tout à l'heure, Fabien, de, de mémoire, en fait. Hein. Donc voilà, on est nombreux, je pense, ici, à avoir des dessins de Charbes, de Tinius, de Wolinski, de Cabu, dans nos, dans nos, dans nos, dans nos, dans nos bureaux, de chez nous. Euh, comment on fait aujourd'hui, concrètement, pour que ces noms-là ne tombent pas dans l'oubli, pour qu'ils ne soient pas... Hein, enfin, qu'on qu qu ne s'habitue pas, en fait, au fait que les, que les années passent, que les hommages passent et que, et que la mémoire ne vive plus, on a besoin de faire vivre encore ces, ces, ces noms. Et la deuxième question que j'aurais envie de vous poser, peut-être peut en commençant par, par Xavier, qui n'a pas encore parlé, euh, il y a la question, effectivement, qui est récurrente et permanente de la religion, en fait, qui, qui empêche, mais on voit aujourd'hui que sur tous les sujets avec les réseaux sociaux, euh, la liberté d'expression, elle, elle est atteinte, abîmée. Je vous, je vous vois, euh, Sophia, euh, cligner des yeux, parce qu'effectivement, je pense que vous aussi, vous devez vous prendre beaucoup de lettres dans la, dans la, dans la figure euh, avec vos chroniques. Et moi, j'aimerais savoir un petit peu quel est, quel est, comment on peut aussi euh, remédier à ça, en fait, pour, pour recréer, du comment recréer, du débat recréer, la possibilité de, de voir un texte, d'entendre... Un, un discours, d'entendre un débat, de ne pas être d'accord avec, mais de pouvoir accepter qu'on ne soit pas d'accord avec les gens sans les insulter, sans leur, leur souhaiter le pire, et euh, voilà quoi. Donc, Xavier, je commence par, par vous. Évidemment. Allez, j'attaque. Euh, je voulais juste... Euh, euh vous racontez une petite anecdote euh, de, qui remonte à, un, à déjà un petit moment, c'était dans les années 90 et c'est l'époque où j'ai rencontré l'équipe euh, de Charlie Hebdo, qui n'était pas encore Charlie Hebdo à l'époque, dans un journal qui s'appelait La Grosse Bertha qui avait été créé à cette époque-là pour, euh, pour être un espace de contestation de la première ou deuxième première guerre du Golfe, si je ne dis pas de bêtises. Moi, je venais d'un journal euh, qui s'appelait Témoignage Chrétien, qui était un journal catho de gauche, et je venais d'une famille qui était plutôt catho, enfin, bah, pas plutôt, assez catho. Et euh, bien, moi, j'avais déjà décroché de la religion depuis un petit moment, mais euh, l'équipe de, de, de la grosse Bertha, Futur Charlie, euh, a pris un malin plaisir à me proposer de faire une couverture le jour de Noël sur le, sur le, sur le jour de Noël. Et donc, on a travaillé la couverture ensemble. Je vous avoue que j'ai eu quelques appréhensions à la faire. Euh, en pensant à ma famille et euh, non pas par rapport à moi mais par rapport à, par rapport aux miens et j'ai fait une couverture où on voyait la sainte vierge euh, joseph l'âne le boeuf etc., dans une représentation tout à fait euh, classique de la, de, de la nativité et au milieu de le petit jésus qui levait le poing en l'air et qui disait c'est parti pour 2000 ans de conneries c'est euh, ça a été un choc culturel pour moi de passer par là et, euh, et en même temps, c'était libérateur. Donc ce que je veux raconter à travers ça, c'est qu'effectivement, même quand on a soi-même un parcours familial, une tradition familiale, etc., qui, euh, qui peut venir d'une de, des, des grandes religions, on peut dépasser ça et on peut arriver euh, à rire, y compris de choses qui touchent des gens qui nous touchent. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre à ceux qui s'offusquent et qui s'indignent, et qui, se, qui, et qui se sentent blessés euh, par euh, l'humour sur la religion. Voilà, ça, c'était juste la petite introduction. Bon, après, je on s'est un peu perdu de vue parce qu'il y a une scission dans l'équipe. Ils ont créé euh, Charlie Hebdo. Moi, je suis resté à la Grosse Bertha avec tous ceux qui n'étaient pas connus, donc on s'est cassé la gueule. Et eux, ils ont eu leur parcours jusqu'à encore maintenant. Voilà toute, euh, toute l'histoire qu'on connaît. Alors, ensuite, bah pour revenir euh, à la question euh, concernant la façon dont on peut agir par rapport aux réseaux sociaux, euh, je crois qu'effectivement, les réseaux sociaux, les, les, la, la, la pression qu'on qu a actuellement euh, est quelque chose qu'on ne connaissait pas quand je parlais des années 90. On n'est pas ça à cette époque-là. Euh, donc, euh, on, on, on, on ressent beaucoup plus, effectivement, la. la l'agressivité, la hargne de ceux qui se sentent blessés par euh, des dessins qu'on fait. Je crois que ça aussi, il y a une, un phénomène d'entraînement, de, c'est-à-dire que ceux qui s'expriment actuellement sur les réseaux se mettent en meute, chassent en groupe, alors qu'ils étaient plutôt isolés auparavant. et n'avaient pas les mêmes moyens de se regrouper, euh, sauf à travers euh, certains euh, mouvements militants, mais qui, euh, qui réduisaient quand même fortement leur, euh, leur impact. Et alors, je crois que la, la seule chose... Euh, euh, que l'on peut faire par rapport à ça, c'est d'abord continuer à faire ce qu'on veut faire sans, en essayant de ne pas se laisser impressionner, ce qui n'est pas toujours facile. Et ensuite, c'est appeler au courage. Au courage, bien évidemment, des dessinateurs, euh, des humoristes, etc. Mais encore plus important, au courage des programmateurs de spectacles, au courage des responsables politiques, au courage euh, des rédactions de journaux, parce que c'est eux qui peuvent faire rempart à cette pression que nous, on peut subir en tant que, que créateurs, artistes, dessinateurs, humoristes, etc. Marika, je voudrais enfin, vous poser la question à tous les deux, d'ailleurs. Euh, pourquoi cette cristallisation autour du dessin de presse, en fait Est-ce que vous avez réfléchi à ça, vous, à, à, à Charlie, dans les, dans, les, dans les sept dernières années et ris a coutume de, de, de dire, enfin, il le dit assez souvent, que souvent les dessins sont mal lus aussi parce qu'ils sont euh, décorrélés, en fait, de, de, de, du rédactionnel, hein, de, de ce qu'il y a autour, en fait. Souvent, les dessins euh, interviennent dans un, dans un contexte avec de, de, de, de, de l'éditorial, euh, voilà, voire il y a plusieurs dessins qui expliquent, qui expliquent quelque chose. Euh, Est-ce que vous, vous avez réfléchi à ces questions-là et aussi à l'influence, justement, des réseaux sociaux et à la façon dont on peut... Dont on peut euh, euh, remédier, remédier un petit peu à ça tu, parles, tu parlais de, de, de courage Xavier euh, mais parce que si chaque rédaction en fait, ou chaque dessinateur est isolé en vérité on, on ne peut pas voir le bout de, du, du, du tunnel en fait c'est effectivement je dis à la vindicte ce qui t'est arrivé euh, ce qui est arrivé au monde quoi, à la vindicte publique Alors, je ne vais pas répondre à la place de Rhys parce que Rhys il, il est directeur de journal il fait ça merveilleusement bien et le dirige merveilleusement bien et pardon, je voudrais juste revenir à, à, à deux secondes à ta question précédente hein. euh, quand tu dis euh, comment on fait. Euh, je suis passée rapidement dans mon propos d'introduction, euh, mais il se trouve que j'essaye de transmettre la mémoire de charme depuis sept ans avec une, une lecture spectacle qui s'appelle « Lettres aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes hein. », une pièce qui a été initiée par Gérald Dumont après le chaos du 7 janvier et qui s'adressait en particulier à la jeunesse parce que euh, des, des, des, questions, mais, mais des kilomètres de questions leur sont tombés dessus dans cette espèce de chaos du monde, et que Gérald Dumont s'est saisi du texte de Charme, ce livre posthume, pour dire « on y va et on explique euh, ». Donc je, on propose ces extraits, et il y a un débat ensuite. Depuis sept ans, c'est pour ça que j'ai dit « je ne transmets pas, je me bats pour la transmettre ». Je me bats pour la transmettre contre des associations, droits de l'homiste par exemple, qui, quand elles sont sollicitées, refusent la programmation de ce spectacle. Et je pense notamment, et je la cite, parce qu'en plus, je suis extrêmement en colère, euh, je pense à la Ligue des droits de l'homme. Et pourquoi je suis en colère après la Ligue des droits de l'homme C'est qu'au procès qui a eu lieu l'année dernière, euh, le procès euh, contre les complices des frères Kouachi, la seule association qui ne s'est pas portée partie civile, ni pour Charlie, ni pour l'hypercachère, ni pour les policiers, pour personne, c'est la Ligue des droits de l'Homme. Vraiment, il y a de quoi être en colère. Ça, c'est pour, pour cette partie-là. On a mmh. eu avec cette pièce des, des, des étudiants, des étudiants 50 ans après mai 68, qui sont allés manifester devant une fac pour demander l'interdiction de la pièce. On a eu euh, un maire, un maire de gauche, dans une ville à côté de Bordeaux, qui euh, était intéressé par la programmation et qui est allé consulter qui pour ensuite refuser la programmation L'imam de la ville, véridique. On a envoyé un enquêteur, Charlie, pour le vérifier, l'information, tellement elle nous paraissait énorme, etc., etc. Donc oui, je, re, je rejoins Xavier. sur un moment ce courage d'arrêter de, de, de, de... Parce que c'est vraiment... Euh, J'ai envie de te dire, c est, c est, les mots de Charles sont... Extrêmement simple et ouvre le débat. Donc arrêtez d'avoir peur du débat, d'avoir peur de débattre. Moi, je vais dans les lycées régulièrement. Des fois, c'est un peu vif, mais les jeunes gens, en fait, quand tu leur expliques, ils comprennent extrêmement bien. Donc il y a aussi cette partie-là, je rajouterai au courage, cette partie d'éducation à l'image, j'ai envie de te dire, au dessin de presse, savoir lire un dessin de presse. Après tout, tout le monde ne le sait pas. Et ma, ma, ma, ma dernière réponse, euh, C'est aussi, je vais retourner ta question et dire la responsabilité du lectorat, parce qu'on on parle toujours du point de vue du, de l'auteur, on ne parle jamais de la responsabilité du lectorat. Du lectorat, s'il ne veut pas comprendre, s'il ne veut pas rire, s'il veut... veut enfin, tout ce enfin, ça, on n'y peut rien. Par contre, oui, lire un dessin de presse, ça nécessite un tout petit peu de culture, un tout petit peu de, de, de, de s'intéresser à l'actualité politique et euh, j'allais dire un tout petit peu de bonne foi. Quand ça, c'est pas réuni, évidemment, c'est la cata et c'est la meute. Donc, le lecteur aussi, euh, celui qui veut bien euh, admettre à un moment que cette expression, finalement, euh, elle, elle, elle doit exister. Moi, j'ai envie de lui dire euh, et je l'ai souvent envie de lui dire euh, ce qui va avec la liberté d'expression de l'auteur, c'est aussi que le lectorat accepte d'être heurté, accepte d'être dérangé, accepte d'être choqué. Ça, c'est le deal qu'on doit avoir de l'un à l'autre. Quand ce deal n'existe pas, c'est la cata. Ce que, je, ce que je voulais ajouter à, à ce que tu dis, Marika, c'est euh, que ça fait incroyablement écho à euh, l'assassinat de Samuel Paty. Et que l'assassinat de Samuel Paty est pour moi euh, exactement ce qu'a subi... Euh, euh, L'équipe de Charlie Hebdo et Charme en particulier, qui était été désignée comme cible et qui a été désignée comme cible par des tas d'associations. On connaît l'affaire, on connaît l'histoire, on connaît le procès qui a, été, euh, qui a été médiatisé par la suite, mais le procès en islamophobie, ce terme qui est insoutenable aujourd'hui, et c'est quand même de ça qu'est mort Samuel Paty. C'est-à-dire qu'on désigne un coupable, c'est le dessinateur, mais là c'était le prof qui avait montré le dessin qu'on a, qu a désigné comme islamophobe, les réseaux sociaux s'en sont emparés, les associations s'en sont emparées, et résultat, un taré est arrivé avec ça, il cherchait une action à mener, il cherchait à faire son djihad, il a assassiné Samuel Paty. Et donc aujourd'hui, tous ceux qui mènent des procès en islamophobie, dès qu'on touche à la religion, parce que c'est ça, ce que je disais tout à l'heure en marrant, mais les, les croyants sont fragiles, je ne supporte plus cette condescendance qui consiste à dire, attention, on ne veut pas heurter les musulmans parce que vous comprenez, les musulmans ne supportent... Les musulmans sont des êtres humains, ce n'est pas des bébés phoques. On peut parler aux musulmans comme on parle aux chrétiens, comme on parle aux juifs, comme on parle aux athées, comme on parle communiste, comme on parle socialiste, comme on parle au, au, au LR, ou LREM, à qui vous voulez, mais qu'on arrête de traiter les gens comme si c'était des, des, des demeurés, parce qu'à force, ils finissent par le devenir et à se comporter comme des bêtes. Donc, je pense que ça, là, c'est quelque chose contre lequel il ne faut pas laisser, mais plus laisser passer, parce que ça nous fatigue. Ça nous fatigue qu'après sept ans, on ait eu la mort de Samuel Paty qui se soit produit dans ces conditions-là, dans ce pays, et qu'on ne soit pas encore aujourd'hui en train de se battre aux côtés des enseignants pour qu'ils puissent avoir la liberté d'expression et la liberté d'enseigner. Ce que tu dis, Marika, la lecture... Parce qu'on parle des enfants, mais si on est entouré de tarés autour, si les adultes ne prennent pas leurs responsabilités, on n'y arrivera pas. Moi je... Ce que je voudrais aussi ajouter par rapport à ça, je parlais de courage tout à l'heure, mais parce que le, le courage par rapport au type de peur qu'on peut avoir. Il y a, je crois, deux peurs principales. La première peur, c'est effectivement la peur du danger, la peur du risque terroriste, la peur de se faire assassiner, la peur du, du, de, de se faire agresser, etc. Il y a une deuxième peur qui est plus insidieuse et là qui gangrène, à mon avis, un certain nombre de milieux de gauche, c'est de passer pour un réac ou de passer pour un raciste ou de passer pour euh, un, un islamophobe, etc. Et ça, euh, ça je crois qu'il y a une responsabilité des mouvements de gauche dans, ce, dans, cette, dans cette position par rapport, par rapport à cette peur-là. Il faut arrêter de céder du terrain. Euh, par rapport à ces, euh, face à ces injonctions qui veulent faire passer ceux qui défendent la liberté d'expression, la laïcité, euh, le féminisme, etc., euh, qui veulent les faire passer pour des réacs, ce qu'ils ne sont pas. C'est l'inverse, c'est une inversion des choses. Le progrès, il est de notre côté, il n'est pas de l'autre de, de devant devant les, les obscurantistes. Je, je me suis fait traiter de raciste universaliste sur les réseaux sociaux. Je trouve ça assez créatif, en fait. Mais ils sont très inventifs ah, bah, au niveau Moi, d'habitude, c'est plus islamophobe. Comment tu, toi, t'as quoi, toi ah, Moi, j'ai régulièrement putislamophobe. Ah ouais. sympa aussi. Le, le, le, le, alors, il y, y a la religion, effectivement, et tout ce poids. On a, moi, j'ai le sentiment aussi quand même qu'il euh, y a quelque chose qui se développe un petit peu tous azimuts, en fait, que ça prend sur tous les sujets. Alors avec une, avec une portée religieuse ou avec une portée simplement d'agressivité, de, de mauvaise foi que ça, ça, ça intervient sur le dessin de presse, mais ça intervient aussi sur des sur, sur humoristes en fait, ça intervient sur des artistes, on l'a vu encore avec, avec Aurel San là, il, y a une, il, y a une, il y a une quinzaine de jours, euh, c'est un petit peu inquiétant quand même, quoi. je veux dire, qu'il que, que, qu y ait cette, cette espèce de déchaînement. On, on parle de responsabilité du lectorat, on parle de, de, responsabilité, de responsabilité politique, effectivement, et pour le coup, euh, euh, elle, elle a, enfin, on se souvient tous, de, effectivement, des 8 oui mai, comme, comme tu le disais, au moment du procès de, de, de, de Charlie, avant les attentats, en fait. Euh, comment collectivement, en fait, parce que pour le coup, moi, j'ai toujours pas de... de je, même en vous écoutant, quoi. Évidemment, ici, on est convaincus euh, que, que, que je pense à peu près tous... Qu'il euh, que, euh, faut lire la presse, qu'il faut que les, le, le dessin de presse, euh, l'humour, euh, c'est quelque chose d'important. Mais, mais comment on fait pour aller plus loin que ça, en fait, pour soutenir ces profs qui sont, qui sont dans, le, dans, le, dans le truc Comment on fait pour, pour créer du, euh, du, euh, du, du commun, en fait, autour de ces questions-là Il y a la question de l'éducation. Tu parlais tout à l'heure de ce musée, en fait. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose de muséifier le dessin de presse, par exemple euh, Qu'est-ce que tu qu que, qu que en penses ouais alors, c'est un projet, le projet de Marise Dolinsky, ce n'était pas un projet d'un musée du dessin de presse, mais c'est le projet d'une maison du dessin de presse. C'est un objectif qui est beaucoup plus vaste qu'une simple muséographie du dessin la, de presse. La, la, la, la ministre, elle a aussi une idée de musée de la presse. Oui, qui, qui, qui fonctionnerait avec, mais il ne faut pas le réduire à simplement un musée, parce qu'un musée, c'est mort, c'est pour montrer... Enfin bon, C'est génial, les musées. Hein. Moi, j'adore <rire> aller dans les musées. Mais globalement, euh, ce n'est pas fait pour faire vivre un art vivant. Euh, là, euh, le, la maison du dessin de presse, c'est au contraire pour ça a plusieurs objectifs. Ça a un objet, elle a un objectif de, de popularisation du genre, parce que c'est quand même un genre qui est en perte de surface de visibilité. C'est euh, un objectif donc de pédagogie, un objectif également de réunir les acteurs autour du dessin de presse pour fédérer les actions, et euh, effectivement de, de montrer, de, de, de, de faire voir euh, de, de, de, de, des, des exemples des, des œuvres de dessins de presse, donc là il y a effectivement cet, cet aspect euh, euh, muséal, je ne sais plus si ça se dit muséal, ça, si ça il me semble oui voilà, donc c'est un ensemble complexe euh, et complet euh, pour pouvoir défendre ce genre là donc ce projet était défendu par euh, Maris Velinsky qui a repris le projet qui avait été initié par son mari, qu'elle a retrouvé dans les cartons après sa mort et puis qu'elle a voulu faire revivre. Il y a une commission qui a été nommée par le précédent ministre de la Culture, Franck Riester, sur demande de Macron, qui, il y a deux ans, avait fait, lors de ses voeux à la presse, un hommage au dessin de presse, euh, en réclamant justement qu'on mette en œuvre euh, cette, euh, cette maison du dessin de presse. Euh, ensuite, il y a eu le changement de ministre. Euh, C'est euh, actuellement euh, Madame Bachelot qui, euh, qui est aux commandes euh, sur, euh, sur ce projet-là. Une mission donc qui a été créée, qui a été menée par euh, Vincent Monadet. Euh, je connais un petit peu le sujet parce que j'ai fait partie euh, du comité de suivi de, de cette mission pour, euh, qui a rendu son, son rapport euh, à la ministre et pour le moment on est donc dans l'attente de décisions euh, qui devraient être prises euh, bon on perd un petit peu espoir on a l'impression qu'il ne va pas se passer grand chose maintenant avant les élections Parce elle en voilà donc on attend des euh... engagements ouais. d'accord de tous <rire> euh, pour le pour le pour le coup euh, quelles actions Politique aussi, on peut mener autour de ces de ces questions-là, parce que le, le j'ai aussi le sentiment en fait. Dites-moi si je me trompe en fait, vous qui êtes beaucoup euh, dans les médias, mais que le le, la, la, le, le fait de, de jeter euh, comme ça euh, la lalie sur les sur les sur les dessinateurs de presse, ça va aussi avec un affaiblissement de la presse euh, globalement en fait, et un affaiblissement même du du rôle des journalistes dans la société, euh, une méfiance vis-à-vis -vis de tout ce qui est médiatique. Bah, on voit bien que ça rejoint aussi la problématique. On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, mais on a également l'éclatement de, de, de, des sources d'information à travers Internet, avec tout un tas de sites qui se créent, des sites qui peuvent être plus ou moins fiables en termes de, de comment dire de, de, de, de fourniture d'informations. Euh, enfin, je ne sais pas, vous regardez autour de vous, vous voyez les gens, comment, les, principalement les jeunes, comment ils s'informent. Euh, on voit bien que tout ça s'est complètement éclaté et que du coup... Euh, euh, on, est, on est dans une espèce d'atolisation de, de, de, euh, de, de, de, des sources d'information et donc des représentations du monde que chacun se fait. Et ça, c'est particulièrement euh, inquiétant et dangereux parce que chacun se fabrique sa petite réalité à travers des sources d'informations euh, très, très morcelées et parfois euh, non seulement pas fiables, mais aussi porteuses de complotisme ou de, ou de fake news, etc. Oui, et puis... Euh J'allais dire, euh, l'affaiblissement du débat, euh, du débat euh, que rapportent les journalistes, c'est le débat politique qui ne penche pas vers le haut, qui ne va pas vers le haut. Euh, c'est aussi ça, quand même, ça c'est un vrai problème, euh, euh, parce qu'on accuse, on accuse souvent euh, les journalistes. Euh, bah, voilà, la, la crise sanitaire, là on vient de le voir, hein, je crois qu'il n'y a pas un journaliste en France qui n'est pas vendu à Big Pharma. Hein, si on non, mais c'est vrai, si on en croit euh, ce qui se dit, donc il euh, y a un moment, enfin, tu vois, il y a, a un affaiblissement de... De part, l'analyse euh, bac à sable des réseaux sociaux et, et où, euh, en plus, en euh, 280 signes, euh, expliquer quelque chose euh, au secours, euh, mais il y a aussi, de, de beaucoup plus haut, euh, un débat politique qui ne va pas en s'améliorant, qui n'intéresse pas les gens, qui n'est euh, euh, qui pas drôle, en plus... Euh, et qui, qui, enfin, voilà, il y a, y a comme, comme ça une espèce quand même de cascade, euh, et qui est, qui, est, qui est véritablement inquiétante, là, pour le coup, dans, dans l'année dans laquelle on est. Vraiment. Euh, où est-ce que ça va aller Et qui, en plus, prend une tournure, euh, moi, ça m'inquiète particulièrement, en tout cas, mais qui prend une tournure, euh, trash, buzz, de plus en plus forte, il faut faire toujours pire. Euh, toujours plus haut, mais on va aller jusqu'où euh, Jusqu'où euh, jusqu ce trash et ce buzz euh, va euh, s'exercer et grandir euh, Pour moi, c'est une vraie question et c'est un vrai souci. Alors derrière, évidemment, la meute, euh, la meute aboyeuse, elle est ravie euh, dans ces cas-là d'avoir ces éléments-là euh, de langage, guillemets. Ça vient justement euh, sur le sur le sujet aussi euh, parce que effectivement c'est très politique donc euh, comme comme responsable politique ça te. Mais ça je, je dirais politique. bien un mot en tant que responsable politique mais je sais qu'il y a des dessinateurs de presse dans la salle et que peut-être qu'ils auraient envie de dire un mot eux aussi s'ils le souhaitaient il y en a pour parler justement de, de ce sujet en tout cas vous avez la possibilité de de prendre la parole. Euh, moi, ce que j'ai envie de dire, en tant que responsable politique, c'est que notre première responsabilité, c'est d'abord d'organiser des débats comme cela, euh, parce que ça nous fait réfléchir ensemble, euh, ça nous permet d'avancer ensemble. Et d'ailleurs, euh, je suis content, moi, ce soir, de voir que plusieurs parlementaires euh, communistes sont là. Euh, André Chassaigne, le président du groupe, euh, euh, est là. Pierre Laurent, sénateur. Fabien Gay, qui est le directeur du journal L'Humanité. Michel Gréhomme... Pierre Ouzoulias euh, et des membres de la direction du Parti communiste français, des élus à la mairie de Paris, que nous soyons, nous, présents pour prendre conscience de ce qui se passe dans le pays et du recul qui s'opère dans le pays, c'est important. Il y a un recul. C'est pas le tout. Il a raison, Charme, quand il dit euh, « euh, on, on peut plus parler comme avant ». Et il dit, mais si, il faut continuer de parler comme avant. Il n'y a rien qui nous en empêche. Il y a un poids qui nous en empêche. Euh, les peurs euh, euh, que tu as exprimées, euh, Xavier. Et donc, il faut qu'on on, on mène un combat, un combat idéologique. Et nous, responsables politiques, forces politiques, on doit y participer, si on est convaincus. Et euh, euh, ce débat que nous organisons ici, il a vocation à ça aussi. Je suis content de voir qu'il y a aussi... Euh, euh, la CGT Police qui est là, on a rendu hommage à des euh, policiers qui sont morts pendant euh, euh, cet attentat, et dans d'autres aussi, et qui participent aussi à ce combat euh, contre euh, le terrorisme euh, islamiste qui, qui, qui est présent dans notre pays c'est une prise de conscience collective et puis ce sont des combats que nous, que nous menons à l'Assemblée nationale, au Sénat euh, dans les, les textes de loi qui arrivent à la, au Parlement euh, et, et, et j'allais aussi parler de, de Samuel Paty parce que forcément ça nous vient en écho euh, la liberté d'expression le, le droit à la, à la caricature euh, est aussi enseigné à l'école mais c'est terrible mais mais avec ce, ce qui s'est passé, avec ce drame, il y a une crainte aujourd'hui de la part des enseignants. Et nous avons défendu à l'Assemblée nationale et au Sénat, nous, euh, parlementaires communistes, le besoin de protéger les enseignants. Non pas qu'ils n'enseignent plus, comme certains le réclamaient, mais de les protéger pour qu'ils puissent continuer de le faire et qu'à la moindre alerte, ils puissent être protégés et qu'on puisse... Euh, euh, empêcher, euh, euh, En tout cas, euh, euh, euh, empêcher ceux qui les menacent d'aller de, de, de, plus loin qu'à qu qu des menaces sur les réseaux sociaux ou, ou ailleurs. Et donc, euh, euh, donc là, il y a des, des, des dispositions législatives que nous avons défendues euh, euh, dans le cadre de la loi séparatisme pour pouvoir mieux protéger les enseignants. Mais quand je parle de recul, moi, on a discuté pour préparer cette émission... Je, je, je, je, j'ai du mal à accepter que dans mon pays, aujourd'hui, des dessinateurs de presse pour se rendre dans une manifestation comme celle-ci soient obligés d'être accompagnés par des officiers de sécurité. Mais c'est la réalité. Des dessinateurs de presse sont obligés d'être accompagnés par des officiers de sécurité en France, en République française, en 2022. C'est chaud quand même. Et ça, ça ne doit pas exister. C'est une réalité, c'est une mesure de protection nécessaire. Et donc, il y a, y, a y, a, y a quand même du boulot. Quand je dis que les temps sont durs, les temps sont durs, oui. Et donc, on, on a besoin de faire progresser les idées et de, et de rien lâcher. Oui, je crois que... Euh ce que tu dis sur l'interpellation le, sur le, des, des, des responsables, etc., Est ce que j'ai fait également tout à l'heure sur le courage que doivent avoir les, les, euh, les cadres, enfin, le, ceux qui organisent, ceux, les, les, les responsables de rédaction, les... les... les, les, les ceux qui... qui, qui euh, euh, comment dire... les, les, les responsables de salles, de salles de spectacle, etc., enfin, mais ça suffit pas. C'est-à-dire que euh, je crois que ce qui fait progresser la peur, c'est l'isolement aussi. Et quand de certains ont l'impression de ne pas être soutenus, non seulement par leur hiérarchie, mais également parfois par leurs collègues, parce que ça, on ne le dit pas, mais dans les salles des profs, combien il y en a qui se font ostraciser à partir du moment où ils commencent à avoir, justement, euh, à, être, à être ciblés ou à avoir... Euh, être accusé d'avoir un propos qui ceci qui cela etc c'est ce qui est arrivé euh, à Samuel Paty également donc c'est un courage de toute la société pas uniquement c'est trop facile de aussi de, de, de, se, de, de, de, de se reposer sur ceux qui euh, détiennent euh, le, la décision le pouvoir etc il y a un courage collectif à avoir euh, dans l'enseignement dans le dans la presse dans le, dans le spectacle dans tout de partout mmh. Oui, mais sur, sur Samuel Paty, quand même, le, le, le, le, la manière dont ça s'est passé, c'est affreusement parlant, j'ai envie de dire. C'est affreusement parlant parce que finalement, il y, a une, il y a une jeune fille qui ment, un mensonge d'une jeune fille. Bon, il y a plein de jeunes filles qui mentent, hein. enfin, je, je, non, il y a un mensonge d'une jeune fille qui le rapporte à son père. Son père qui mobilise euh, un, un, un, un imam complètement, complètement hystérique. Hein. Ceux qui se rendent devant le collège ils, sont, ils se filment devant le collège. Et à ce moment-là, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Ils sont devant le collège, ils, ils y vont, ils accusent Samuel Paty. Et euh, le lendemain, il y a une protection Samuel Paty Non, rien, rien de chez rien. Samuel Paty doit retourner euh, au lycée, la peur au ventre. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Il y a quand même un trou dans la raquette du point de vue de l'éducation nationale. Hein. Pardon, mais on ne laisse pas un enseignant euh, qui vient de vivre ça comme ça, euh, sur, sur, sur le carreau, sur le bord du trottoir. Et euh, le lendemain, qu'est-ce qui se passe Et on l'a su après, Samuel Paty se justifie, se justifie de son cours sur euh, la liberté d'expression, sur son choix d'un dessin de coco. Il se justifie. Là aussi, ça ne va pas. D'où Samuel Paty doit se justifier des dessins qu'il choisit. Et il le fait en plus avec une grande délicatesse. C'était franchement pas un bourrin. Et là, il se justifie. Et c'est une suite comme ça euh, de, de, de petites lâchetés, de manque de réaction à tous les étages. Mais vraiment à tous les étages. Ce que, ce que tu dis rappelle, enfin, ce que tu dis, la façon dont tu le racontes, la façon dont on a tous vu comment ça se passait, ça, ça rappelle quand même exactement aussi ce qui s'est passé avec Charlie, quand même. Bien parce sûr. que Charlie, c'est pas l'attentat, il y avait rien avant, il y avait rien après. Charlie a été isolé aussi, en fait, avec, euh, avec la publication... Euh, des, des, des, des dessins, de, des, dessins de, de, de, de, de, des caricatures de Mahomet. Euh, elle a été isolée au moment de, de son procès, même s'il y a eu des réactions politiques... Il n'y a eu aucune réaction après l'attentat contre les locaux. Il y a et, eu, au contraire, et, une pétition, et c'est la pétition qui rappelle vraiment ce qui s'est passé pour Samuel Paty. Il y a eu une pétition qui a circulé avec des signataires euh, dont on se souviendra longtemps, mais qui avait euh, euh, dénoncé euh, la volonté de Charb de faire le buzz. C'était ça, hein, oui, ça, cette ouais, pétition. Et à l'époque, ça avait quand même laissé euh, de marbre euh, un grand nombre d'entre nous. Enfin, On était très peu nombreux à avoir relevé et à avoir euh, défendu et dénoncé ce qui s'était passé. Une rédaction avait été attaquée dans le silence et dans l'indifférence la plus totale. La, la sortie, pétition oui. s'intitulait euh, « Nous sommes pour la li liberté d'expression, contre le soutien à Charlie Hebdo ». Éjectant Charlie Hebdo du champ de la liberté d'expression en une phrase. Oui, mais en fait, dès quoi, le début. De, de, de, en une début, phrase. Voilà, ouais. Et c'est comme ça qu'on désigne des cibles. C'est comme ça qu'en fait, à chaque fois, on a l'impression quand même d'un mécanisme, en fait, effectivement, à chaque fois d'isolement, en fait, des gens qui sont ciblés par ce type de comportement. Voilà, quoi. Et donc après, ce serait peut-être de faire corps, en fait, autour d'eux, en fait, plutôt que de, plutôt que de les laisser seuls. Il y a ce, ce, ce reportage que vous avez certainement vu, euh, ce, ce reportage animalier qu'on voit sur le National Geographic. Hein. Euh, il y a un film qui est absolument emblématique de ça, où on voit, je ne sais plus quel animal, si c'est un gnou, quelque chose qui, euh, qui est isolé, qui se fait attaquer par, euh, par des, des lions, qui est sur le point de se, de se faire euh, bouffer complètement. Et à ce moment-là, il y a une réaction incroyable de l'ensemble du troupeau qui vient qui fait front et qui réussit à mettre en déroute euh, les lions. Bon, c'est euh, euh, une image emblématique de ce que devrait être l'attitude qu'on a à partir du moment où il y a quelqu'un qui se fait cibler comme ça dans le, par, euh, par une campagne d'agression, de, de, de, de, de, de, de bashing euh, et des menaces encore plus, quoi, bien évidemment. OK. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui veulent prendre la parole, en fait, sur ce débat? Voilà. OK. Je vous le regarde. <rire> OK, donc Fabien. Vous je vais aller oser, oser. Enfin, ah. vous, voilà, il faut que vous alliez derrière le micro qui est, qui est là bas, en fait. Non, je voulais juste mentionner Mila, en fait. Ben oui, évidemment. Que, oui. Euh, Même phénomène, oui. Le... Mais ça pose une question, c'est euh... que Mila euh, s'exprime bon, bah, comme une gamine de son âge, euh, etc. Et donc, elle ne porte pas... Euh la culture, un choix culturel, une vision politique, etc. Mais par contre, elle exprime un point de vue qui est le sien, etc. Et qui peut être exprimé de manière très choquante, même pour pas mal d'entre nous ici. C'est-à-dire qu'on peut très bien se dire, ouais, « Vach, chez y va quand même très fort, c'est quand même... Voilà, » Est-ce qu'on est pour ça Et en fait, c'est le moment pile où on doit la défendre. C'est le moment pile où on... Parce que si on ne défend que des gens, finalement, qu'on aime bien, ou dont on se retrouve, etc. Enfin, je veux dire... Charbe a peu ou prou un humour qui nous fait tous marrer ici. Enfin, C'était compliqué de parier à l'humour de Charbe. Enfin, je dire, voilà, etc. Mila, c'est compliqué d'y adhérer à 100%. Enfin, je veux dire, quand on lit tout ce qu'elle écrit, on a du mal. Et c'est là où c'est un choix qui est un choix politique, philosophique, moral, et qui fait fi de ce que l'on pense au fond. Si on est pour la liberté d'expression, on est vraiment pour la liberté d'expression. Et donc Mila est attaquée, et là, le nombre de soutiens a été dramatiquement faible. Encore une fois. Encore une fois, dramatiquement faible. Juste parce que finalement, nous, dans cette famille-là, euh, bah, finalement, on ne se retrouvait pas en elle. Quoi. Et du coup, on, on démarre un peu mou dans ces cas-là. On, on a un peu de mal à démarrer. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. En fait, ce que vous dites, et à raison, je pense, c'est que quand, quand qu on soit d'accord ou pas d'accord, en fait, la question n'est pas là. La question, elle est que si on parle de liberté d'expression, on doit pouvoir défendre quelqu'un avec qui on n'est pas forcément d'accord à 100%. Voilà, tant qu'il reste dans les limites de la loi. Voilà. D'accord. De... Après, après, euh, après la, la, la dame Hop. Non. Je suis désolée, il faut qu'ils aillent au micro pour pouvoir être filmés. En fait, c'est pour, ah. pour le pour le fait que la que ça va être non, non. Euh, non, non. voilà. Ouais ouais, désolée, pas bien mais, euh, voilà. mais je suis comme tout le monde, je veux ma minute de célébrité, donc pardon, pardon, pardon. Euh, juste un, un petit mot. Euh, J'aurais beaucoup beaucoup de choses à dire. D'abord. Euh, euh, ma, ma, Parlez ma, ma, parle... dans le micro. Aussi, Mes remerciements, euh, euh, à Fabien, je, je ne te connais pas. Enfin, on n'a on jamais échangé, on ne se, on se connaît pas. Mais mon émotion d'être ici pour, pour cette soirée qu'on a, pour certains à gauche, beaucoup, beaucoup, beaucoup attendu. Voilà, donc je suis très émue. Je vais essayer d'être quand même assez, assez claire dans ce, dans ce que je dis. Mais voilà, une partie de mon propos, ce sera sur euh, qu'est-ce qui nous amène ici ce soir euh, qui n'est pas... Je, je suis Karine Delay, je suis rédactrice en chef de Clara Magazine, donc je remercie euh, je remercie Marie ca des quelques mots qu'elle nous a euh, adressés, qui sont toujours euh, très, très émouvants. Mais je voudrais parler de, de, de, du long, long périple de la gauche, euh, depuis euh, maintenant 10-15 ans, euh, qui fait qu'on s'est retrouvé avec cet attentat aussi, euh, parce qu'il euh, y a quelques années, euh, moi, je, je pense euh, à la fin des années 90, début des années 2000, je vois Caroline Forest, en 2004, je pense aux forums sociaux, je pense à Athènes, je pense à des, des tas de moments où la gauche aurait dû se fédérer euh, sur l'universalité des droits, sur la laïcité. Voilà, à Florence, on était tous au Forum social européen, on pensait que ça allait émerger, que quelque chose de très fort allait se passer à gauche, que l'Europe allait... Euh, voilà, on avait quand même de grandes ambitions. Et puis très rapidement, le camp des obscurantistes s'est euh, mis en place, a fait en sorte que la gauche soit éclatée, a fait en sorte que la gauche et la radicalité tombent du côté obscur de la force. Et, euh, et ça s'est passé dans un silence assourdissant. On a été quelques-uns et quelques-unes à essayer de se mobiliser pour dire quelque chose. Mais quand on, pa on parle de l'ostracisation de, de Charlie Hebdo, cette partie de la gauche-là aussi n'a plus tribune euh, les journalistes n'ont plus travaillé. Moi, si je prends le, le cas de, de, de, de Clara Magazine, euh, au jour d'aujourd'hui, on a réussi à faire, continuer de, de faire sortir ce journal parce qu'on a des, des gens qui nous apprécient et qu'on a un, un lectorat de niche, en fait, parce qu'autour de nous, on a rassemblé tous les gens qui pensent encore que la laïcité, l'universalité des droits, ça, ça veut dire quelque chose à gauche. Mais quand même, à chaque fois qu'on sort un article, et que des gens ne sont pas d'accord avec nous, on reçoit nous aussi des lettres pour nous dire moi, je rends mon abonnement parce que ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a encore dix ans de ça, ben on avait le droit de lire des articles. Enfin moi, je, je lis d'autres, d'autres, d'autres presse. Parfois, je me dis non, le journaliste, je ne suis pas d'accord avec lui, mais je ne suis pas au rédacteur en chef pour dire Comme je ne suis pas 100 d'accord avec tout ce que vous dites dans le journal. Je vous rends le, je vous rends l'abonnement. Vous voyez, on est aussi dans ce dans ce moment où euh, penser différemment, penser avec les autres, euh, pas penser contre les autres, mais penser. Avec toute la palette qui est la nôtre, c'est compliqué. Et, euh, et voilà, et on n'a pas beaucoup de soutien. Voilà. Et moi, je voulais dire que, que je suis aussi contente d'être là parce que cette gauche-là, qui va du Parti socialiste au Parti communiste, qui va, on n'en a pas parlé, mais d'une gauche radicale de chez Mélenchon qui, qui tombe euh, avec des gens euh, qui sont aujourd'hui au Parlement, mais qui, qui ont des positions euh, qui, qui, qui, sont, qui sont terribles. Quoi. Enfin, voilà, on n'a pas droit de, de, de trop... Euh, Enfin voilà, c'est pas politiquement très correct de le dire, mais il y a quand même des gens euh, qui, qui, qui ont dérivé et qui, qui nous ont mis dans cette situation. Voilà. Donc moi, si vous avez une responsabilité, c'est celle de, quelque part, de dire que la gauche, elle a ses propres valeurs. Quoi. La gauche, elle ne se fragmente pas sur les questions économiques. Elle se fragmente aussi sur des questions, et ni sur des questions sociétales. Tout le monde est d'accord sur la PMA, voilà, à gauche. Mais sur la laïcité, l'universalité, l'abolition de la prostitution, euh, on, est, on est fragmenté. Quoi. Et donc, il faut, à un moment, il faut dire les choses. Et, et moi, ce que je, je remercie aussi ce soir, parce qu'au moins, ça lance un signe. Si on n'est pas d'accord avec toi, on ne l'est pas. Si on est d'accord, on l'est d'accord. Mais au moins, ça lance un signe. On n'est plus dans une espèce de purée de, de, de, de, de, voilà, de poids euh, idéologique qui, qui nous pèse et qui, moi, m'a beaucoup pesé. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on s'est dit ça, il faut être courageux. Et il y a des quartiers, et pas des quartiers, je ne parle pas de la Seine-Saint-Denis. Hein. Il y a aussi des endroits où c'est terminé, où la bataille, elle a été perdue, et je ne sais pas comment on va la regagner, mais avec, euh, avec Marika, avec l'équipe de Charlie, on a fait une exposition qui s'appelle Elle comme laïcité, parce que Clara Magazine, il y a une partie qui est éditoriale, l'autre partie, on va dans les lycées, dans les collèges, et on essaie de parler de laïcité. Alors Après les attentats de Charlie, on nous a beaucoup demandé de venir, parce qu'on pensait qu'on allait remettre tout le monde dans le droit chemin. Enfin, on peut venir, on... <rire> si c'était aussi facile, on irait un peu partout. Mais, euh, mais on va dans des endroits où il euh, y a des gens qui nous, qui nous disent « Écoutez, on veut bien l'expo, mais on ne veut pas ce dessin, on ne veut pas ce dessin, on ne veut pas ce dessin. » Parce que ces trois dessins-là, ils sont plus problématiques que les autres et votre expo, elle est bien. Voilà. Donc nous, on dit non. Vous prenez toute l'exposition, vous prenez les dessins de Coco, vous prenez les dessins de Charles, voilà. Ou vous ne prenez pas l'expo et puis ce n'est pas grave. Enfin, je veux dire, ce n'est pas grave. C'est grave pour vous, mais pour nous, ça ne l'est pas. Mais je veux dire, aujourd'hui, faire tourner une exposition sur la laïcité, c'est même plus difficile qu'au lendemain des attentats de Charlie. Parce qu'au lendemain des attentats de Charlie, moi, je ne me suis pas rendu compte qu'on faisait des actes de bravoure, mais des, des caricatures de Mahomet, j'en ai montré des dizaines de fois dans des lycées, où j'étais dans les classes, je disais, voilà, je vais vous montrer une image, vous la connaissez, peut-être qu'elle va vous choquer, mais on va essayer de comprendre ensemble ce qu'il y a derrière ce dessin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le dessin de presse n'est pas enseigné à l'école, ni aux Beaux-Arts, d'ailleurs, ni dans les ni dans les, les, les écoles où ça devrait l'être. Mais moi, je l'ai fait des, des dizaines de fois. Et aujourd'hui, c'est plus trop possible parce que plus personne ne nous invite pour le faire. Voilà, donc il y a encore, après les attentats de Charlie, et il y a aujourd'hui, et j'en finirai par là, je crois que c'est dans un des films où on voit Sharp qui dit, euh, avant, en fait, euh, on avait peur des autres et maintenant, on a peur de nous-mêmes. Et c'est ça, le, le souci. C'est qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne fait pas parce que c'est pas les autres qui nous les empêchent, c'est nous-mêmes parce qu'on a, on a aussi euh, des gens qu'on aime, des familles, euh, un boulot et qu'on n'a pas, qu pas envie de le perdre. Voilà, donc euh, je veux dire, on est dans une situation où, où, où c'est très compliqué et il y a une très grande responsabilité de la gauche il faut lancer des signes forts pour qu'on puisse dire, euh, ben, nous aussi on est là et on est d'accord, pour recréer un clan. Parce que j'en finirai par là, eux, ils sont très organisés. Quand ils ont décidé qu'on ne travaillera pas ou qu'on ne travaillera plus ou qu'on sera ostracisé, ils ont les moyens de nous faire taire. Mais nous, en tout cas, le camp des universalistes, on n'est pas très organisé et on laisse sur le bord du chemin plein de gens qui aujourd'hui sont désespérés et, et, et du coup ne bossent plus et ne travaillent plus aussi à, à créer de la pensée pour, pour nous accompagner. Voilà. Donc recréons un clan et faisons en sorte que loin des raisons sociaux, on puisse re, reconquérir des, des territoires qui ont été perdus. Merci. Vous vouliez intervenir aussi Je ne vais pas reprendre longtemps. Je voulais simplement, euh, du fait de notre expérience, dire que quand on laisse le terrain et qu'on ne lutte pas pour préserver la liberté d'expression, la liberté d'exister, la liberté de marcher, la liberté de penser, tout s'en va, tout nous est pris, et on se retrouve euh, baïonnés dans tous les sens. C'est ce qui est arrivé euh, sur les terres où... Euh, euh, je suis née et c'est ce qui est arrivé aussi à des femmes qui ont fui ces terres et qui sont venues se réfugier en France. Là, j'ai une petite critique, peut-être, si je peux me permettre, sans que vous m'en vouliez. Deux ans avant, jour pour jour, avant Charlie Hebdo, ces trois femmes ont été assassinées. Je pense que si on avait été unis et qu'on avait haussé le ton... Je ne dis pas que Charlie Hebdo ne serait pas arrivé, mais peut-être que ça aurait été différent, car il s'agissait aussi d'une atteinte à la liberté d'agir, de penser et de lutter. Et ce fut la même chose pour Charlie Hebdo. Donc, aujourd'hui, il n'est jamais trop tard. Ça fait neuf ans que nous cherchons la justice seule. Aujourd'hui, M. Fabien Roussel était avec nous justement pour exiger la justice pour les Kurdes, pour que le secret de défense soit levé sur le dossier d'instruction de ces trois femmes kurdes assassinées à Paris par les services secrets turcs. Donc, samedi, nous avons une grande manifestation, un meeting, et je demande à tous ceux qui sont là, <rire> sans nommer, tout le monde, à venir nous soutenir pour que justice soit rendue et pour que les Kurdes qui combattent contre les obscurantistes, contre les barbares, puisse au moins avoir la justice en France. Je ne veux pas euh, monopoliser le débat sur les Kurdes, mais si on n'est pas solidaire sur tous les points, même si on est différent, eh bien, on se retrouve à un moment donné à avoir peur de notre propre ombre. Et ça, je voulais le dire. Je vous remercie et désolé pour le temps que je vous ai pris. Merci. Bonsoir. Euh, moi, je suis, je suis assez émue d'être là. Je voulais remercier Fabien Roussel d'avoir organisé cet hommage. Il y a quelques années, cet hommage, il aurait été absolument évident. Enfin, je veux dire, euh, cette maison était celle de Charbe et de Charlie. Je faisais le calcul en venant ici. Je pense que ça fait dix ans que je n'ai pas mis les pieds ici. Et avant d'être attaqué à la fête de l'humain en 2012, trois ans avant les attentats, d'être traité d'islamophobe et de putophobe par un groupes extrémistes par deux groupes extrémistes, en réalité, qui ne voulaient surtout pas que j'intervienne dans des instances proches du Parti communiste, je venais très souvent euh, à la fête de l'UMA. je venais très souvent dans cette maison. Les groupes qui m'ont attaqué pour me faire taire en me traitant d'islamophobe et de putophobe, sont des groupes proches des indigènes de la République et du stras sont des gens qui considèrent que, si on critique l'intégrisme religieux, on est islamophobe, et si on se bat, à l'époque, avec les fémenes, contre le trafic de femmes et la prostitution, on est plutôt phobe. Ces réductions-là, ces anathèmes-là, ces procès d'intention-là nous ont divisés, nous ont isolés, nous ont mis en danger. Et pour certains d'entre nous, le danger, on l'a senti passer très, très, très, très près, et pour nos camarades, c'est passé trop près. Et bien sûr qu'on se refait le film tout le temps de quest ce qu'on aurait pu faire. Et les conversations qu'on avait le plus souvent avec Charb depuis le procès des caricatures, c'était notre désespoir de sentir que c'était à gauche le plus difficile. C'était à gauche qu'on avait de moins en moins de gens pour nous protéger, qu'on se sentait attaqué, que les procès d'intention étaient relayés. Et on savait très bien que ces procès d'intention étaient des cibles, étaient une façon de nous désigner comme cibles, de... que d'abord, ça conduirait à l'état de la gauche aujourd'hui. On y est, dans cet éclatement. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous rassemblés Pourquoi est-ce que la gauche, dans le contexte actuel, avec ce qu'on sait de la crise sociale, des premières lignes, avec le besoin qu'on a d'essayer de retrouver un État protecteur fort, de protéger nos services publics, pourquoi est-ce que la gauche est si basse aujourd'hui À un moment donné, il faut avoir le courage et de poser la question et d'apporter une réponse. Ça fait combien de décennies qu'on nous explique qu'il y a une priorité dans les luttes, qu'il faut attendre d'abord les luttes sociales et puis ensuite s'occuper des autres luttes je l'ai entendu il y a 20 ans comme jeune militante lesbienne me battant contre l'homophobie. On m'expliquait qu'il fallait d'abord faire les luttes sociales et qu'ensuite, on ferait les luttes contre les discriminations. Aujourd'hui, c'est encore autre chose. On fait d'abord les luttes sociales et puis après, on parle de laïcité. Voire carrément, on ne parle pas de laïcité parce que la laïcité, c'est islamophobe et ce serait source de racisme et de discrimination. Mais c'est de la folie de laisser des raccourcis, des simplifications, et ce sont des propagandes et cessons d'être naïfs parce que moi je travaille sur les gens qui pensent ces mots, qui infiltrent des syndicats, qui infiltrent les partis politiques, qui font le lobbying sur les élus locaux pour obtenir quoi La disqualification des progressistes, laïcs, antiracistes, au profit des clientélistes, vendus, vendus aux intégristes religieux. Avec, on en a parlé derrière, des gens puissants, les, les premières menaces, les premières campagnes contre Charlie Hebdo sont venues de la Turquie. Je suis toujours sensible et ému d'entendre parler de la cause kurde, comme charles l'était. Bien sûr que Charles était sensible à la cause kurde, parce que ces causes se rejoignent. Et d'ailleurs, avant sa mort, pendant des mois, quand il commençait à s'entraîner au tir, parce qu'il avait l'impression que c'était le seul moyen de se défendre, parce qu'il se sentait vraiment de plus en plus menacé, il ne rêvait que d'une chose, c'était de partir s'engager aux côtés des Kurdes. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire sœur d'armes. C'est en pensant à lui, chaque jour du tournage, au courage des femmes et des volontaires français qui sont partis se battre pour nous, et à cette envie qu'avait Charb, et souvent j'en ai parlé avec les parents de Charb, avec sa mère Denise, qui une fois en pleurant m'a dit « Peut-être que s'il était parti là-bas, il serait encore en vie. » Je n'en suis pas sûre. Tous ceux qui sont partis là-bas, beaucoup, ont perdu la vie aussi. Et à un moment donné, on leur doit de se réveiller. Et on leur doit d'avoir ce courage dont vous avez parlé. Et ce courage, ce n'est pas simplement... C'est au quotidien. C'est dans chaque réunion, dans chaque réunion de ne pas se laisser intimider par des gens plus organisés qui sont là pour noyauter, pour renverser les mots, pour renverser les responsabilités, pour nous faire culpabiliser d'être quoi D'être laïque, d'être féministe, d'être universaliste et d'être antiraciste. Mais c'est fou, c'est fou quand on y pense. Il y a un, une chose à faire tout de suite, immédiatement, sans attendre pour ne plus leur faire ce cadeau. Vraiment. La pièce euh, tirée du livre de Charles le dit très bien. Je l'écrivais dans Charlie Hebdo en 2003-2004 avec Fiametta Venner. Cessons d'utiliser le mot islamophobie. Mais définitivement, ce mot est bigot, ce mot est piégé. Ça n'a rien à voir avec de l'homophobie. L'homophobie, c'est la phobie envers les homosexuels pour ceux qu'ils sont. L'islamophobie, ce n'est pas la phobie envers les musulmans. C'est la peur de l'islam, c'est la peur de la religion. Quand on est progressiste, on a le droit de critiquer les religions. On a le droit de critiquer les intégristes religieux. Donc si on veut se battre contre le racisme, et il faut se battre contre le racisme, on se bat contre le racisme anti-musulman. Si vous voulez, on se bat contre la musulmanophobie, si vous avez vraiment envie de dire phobie. Mais en fait, le mot qui est nié avec le mot islamophobie, c'est le mot racisme, qui peut tous nous réunir. Le combat anti-raciste devrait tous nous réunir. Posez-vous la question pourquoi certains n'ont pas envie que nous soyons derrière ce combat commun et on les connaît, hein on a appris à les connaître. Donc ça veut dire que c'est une lutte pied à pied, syndicat après syndicat, réunion après réunion, dans chaque section, à chaque manifestation, pour remettre les mots à l'endroit, pour remettre le courage au fronton de nos combats. Et je peux vous dire que le jour où la gauche sera unie, et c'est pour ça, encore une fois, que j'ai de l'espoir en vous voyant ce soir, et je l'ai vu dans plein de familles de gauche, je veux dire, je ne vois que des orphelins, je ne vois que des gens qui disent ça fait du bien, on le pense, mais on n'ose plus le dire. Mais quand est-ce qu'on se retrouve Quand est-ce que cette gauche ose le dire ensemble Et après, on pourra s'engueuler sur les questions économiques et sociales. Et on pourra dire où est-ce qu'il faut mettre les budgets, où est-ce qu'il faut mettre l'argent en priorité Mais tant qu'on n'a pas le courage élémentaire de dire qu'on ne peut pas mourir dans ce pays ou vivre sous protection policière simplement parce qu'on défend la liberté d'expression, la laïcité et une vision universaliste de l'égalité, on ne pourra pas se parler, on ne pourra pas se réunir, et la gauche sera trivialisée, ridiculisée, divisée, divisée au point de ne pas exister. Donc merci d'avoir organisé encore une fois cet événement. Merci Fabien Roussel. Fabien, tu, tu veux clôturer ce oui. débat Bah Oui, on va mettre... Euh mettre un terme à, à, à ce débat, mais on va continuer de discuter tous ensemble et de tisser ces liens qui nous font du bien. Euh, et euh, moi, je vous propose d'entrée de jeu que l'année prochaine, on ait encore ce rendez-vous, que l'on puisse, on verra ce qu'il y aura comme exposition ici, mais que l'on puisse encore se retrouver autour de dessins, cette fois-ci, de dessins de presse, euh, pourquoi pas et, et qu'on puisse se faire plaisir, euh, rire euh, euh, autour de ces dessins et puis pouvoir en discuter et donc euh, qu'on ait encore un rendez-vous comme ça et, et pourquoi pas peut-être que l'on peut se dire qu'on aurait un rendez-vous comme ça tous les ans au moins euh, pour la mémoire de nos camarades de nos frères et, euh, et en même temps pour avoir ces échanges importants parce qu'on a besoin d'en parler entre nous et de, de, de, de se serrer les coudes et de défendre ces valeurs euh, qui nous sont chères, euh, universalistes, euh, et cette République laïque dont j'ai parlé au début, et, et qu'on ait euh, la possibilité d'en parler ensemble, de le défendre ensemble, et d'être fort ensemble sans avoir peur de se prendre des coups, parce que euh, on défend cette vision-là de la France et de la République. On a besoin de le faire parce que, euh, je, je finirai là-dessus, il y a aujourd'hui effectivement une peur de la confrontation d'idées et que dès que l'on s'en va sur des idées qui... Euh, dès qu'on défend des idées euh, contraires à d'autres, eh bien, euh, ça provoque des chocs, de la violence et de la tension. Et c'est dommage et c'est regrettable. On doit pouvoir débattre, comme l'a dit euh, Caroline juste avant, euh, sereinement, tranquillement et euh, sans s'invectiver, sans euh, se menacer et sans se sentir menacé. On a besoin de ça plus que jamais. Et, et cette rencontre de ce soir pour moi est une première rencontre d'abord parce que c'est la première fois que je le fais en tant que secrétaire national du parti communiste et je suis content d'avoir euh, pu réussir grâce à vous euh, grâce à vous tous grâce à, à toi aussi marika puis votre présence merci de l'avoir fait et je souhaite pouvoir le faire régulièrement et euh, ça me nourrit moi aussi ça me nourrit en tant que responsable politique pour pouvoir euh, l'avoir constamment en tête et pouvoir aussi en parler en parler à d'autres, en parler euh, euh, publiquement, euh, en parler à chaque fois, quand nous devons, euh, nous, en tant que responsables politiques, eh bien, parler aux Français. Je pense que c'est important. C'est aussi comme ça que nous devons, euh, euh, que nous devons chacun jouer euh, notre rôle. Euh, je vais, euh, pour conclure, citer Alain Bocquet, euh, qui avait une formule pour, diser, pour dire à quoi servent les communistes. Il disait euh, « chacun son rôle dans la société ». Les curés s'occupent des âmes, les kinés s'occupent des corps, les amants s'occupent des cœurs et les communistes s'occupent des consciences. Eh bien, nous allons le faire et en défendant plus que jamais ces valeurs universalistes qui sont les nôtres et qui nous sont si chères. Euh, j'ai juste quelques mots, mais vraiment très rapidement parce que d'une part j'ai vraiment envie de vous dire merci Caroline, merci Sophia, merci Xavier, merci Fabien, merci à vous. Euh, c'est pas un merci de façade, c'est un merci euh, euh, qui nomme ce moment comme important, c'est ce que tu viens de dire. J'abonde d'autant plus, moi qui vis sous protection policière depuis 7 ans, euh, je peux te dire qu'il y a des moments, j'en ai marre. Euh, donc, j'abonde d'autant plus sur ces, ces rendez-vous-là qui sont absolument essentiels. Euh, et je voudrais euh, euh, terminer par, euh, par une phrase de Charme que j'ai faite mienne, euh, que, vous, que vous connaissez peut-être, euh, où Charme dit... Euh, il était euh, président du prix Laïcité et République après l'incendie, donc c'était en 2012. Euh, et il dit euh, à l'Assemblée, il dit... J'ai moins peur des extrémistes religieux que des laïcs qui se taisent. Voilà. Bonne fin de soirée. Je, je le redis, si jamais des dessinateurs veulent s'exprimer sur le tableau qui est là, ils en ont tout à fait la possibilité. Voilà.